Il y a pendant très longtemps, la Caraïbe a été notre manque et nous voulons faire en sorte qu'elle soit notre vœu. Et c'est pourquoi nous avons euh, investi euh, dans notre participation à, à différentes instances de la Caraïbe et récemment nous avons adhéré à l'OCO. Il ne s'agit pas simplement euh, d'une fête à laquelle nous entendons participer, nous, nous la pensons aussi comme étant une opportunité pour euh, valoriser nos entreprises, pour leur offrir une, une vitrine pour, euh, afin qu'elles montrent leur savoir-faire. C'est quand même une idée d'ouverture est toujours un grand moment, un moment très solennel, où on voit effectivement chacun déployer son drapeau, déployer ses, ses, ses signes distinctifs, également ses signes identitaires, musique, costumes, tradition Et cette édition n'a pas manqué, donc justement, encore à, à cette tradition-là. J'étais très fière puisque je sais que ce n'est pas donné à tout le monde, pas, il y aurait peut-être plus, plusieurs personnes qui auraient aimé être à ma place. Donc euh, ça a été très beau aussi, il y a une très belle cérémonie. Donc j'étais vraiment très contente d'être là. Oui. C'était une cérémonie d'ouverture haute en couleurs, euh, un show impressionnant et c'était vraiment un honneur de pouvoir représenter la Guadeloupe à cette occasion.